Your suffering will be legendary even in hell. Your suffering will be legendary even in hell. Merci une nouvelle fois, une énième fois, Pinhead pour cet avertissement. Hein on va se retrouver, je vous remonte la boîte à chaque fois, mais parce que j'en suis très fier. Sur Project Zero, partie 4. Hein partie 4. Belle boîte. Hein S'il en est, on en... un jour il n'y en aura plus, il hein faut le savoir. Faut les Il faut les garder, garder c'est très beau. Bon. On va se lancer tout de suite dans le vif du sujet Hop on se retrouve sur la petite carte Oh salut Nick Taras que je, découvre, je découvre son Je découvre son commentaire en regardant Le, le feedback sur mon écran Grand plaisir c'est un grand plaisir Ça me permet de voir que mon, le chat est bien Est bien mis on, Oh salut Virgile bah oui on entend Virgile un petit peu Parce que Virgile est dans son petit transat Pendant que maman mange un McDonald's Alors euh, C'est pas, pas très bon pour la santé. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est comme ça. Qu'est-ce qu'il a Ma manette marche pas Ah si, c'est bon. Alors, du coup, vous vous souvenez hein, Nictaras, tu te souviens Hier, on a récupéré quatre documents qui nous disent d'aller à quatre endroits différents. Ce qui nous, ce qui nous permettra d'après d'aller magouiller, vous savez, sur le mur là, l'espèce de mécanisme qu'on n'a pas réussi à trouver, et pour cause, parce qu'avant, il faut qu'on se, voilà, qu'on se rende à quatre endroits différents. J'imagine qu'on doit faire des petites photos. Et bon appétit à Vénus. Eh ben, bon appétit Vénus, euh, Niktaras ah, euh, te dit. Qu'est-ce Elle va te faire foutre elle m'a dit. Bon, je n'ai pas bien compris, mais bon, ça vous laisse tellement dire merci. Alors... Non, merci à toi, c'est gentil. Euh, donc on va se rendre tout d'abord au puits. Il, me, il, il semble que vous pouvez sortir par ici. Mais sortir, c'était écrit, j'ai marqué oui. Évidemment. Mais vous inquiétez pas, on va mettre le, le bébé dans la poubelle là pour que pour pas que ça gêne le stream. Alors le puits, normalement est ici. Hein. Ah oui, le chien vous a pas dit bonjour Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui se passe Ah oh, je l'ai loupé. Ah non je l'ai eu. Je regarde d'autre part. Petite petite pleureuse. On a eu du bol là. Sur ce coup là on a eu du bol. C'est quoi la nation de ta femme Bah c'est la France. <rire> Ah, ça commence bien les questions. C'est quoi la nation de ta femme Je sais qu'elle est perse, mais comme si toi tu étais celtique, t'as eu. Oh là là là là là Oh là là, faut, faut retourner à l'école Oh là là, il y a, y a problématique. Il y a quelque chose. C'est quoi la nation de ta femme Alors, déjà, ma femme est française. Je sais qu'elle est perse, mais c'est comme si toi tu étais celtique. L'école m'a fait mal, eh oui. Mais oui, l'école t'a fait mal. On y retournera, on, on, ira, br on, a br on ira brûler la porte de l'établissement. Je te le promets, Nictaras. Non, ma, ma, ma femme est, euh, est, est celte. Euh, celte. Et perse. Mais effectivement, si c'est si cela ta question, et, je, et en même temps je la comprends pas bien, euh, elle n'a pas encore la nationalité française, et c'est ça qui t'intéresse. Euh, attendez là du coup tu vois tu me Oh regardez là bas Bon on va commencer pas par le puits du coup hein, La pleureuse J'ai même pas le temps de lire Ah bah le puits est là le... il y a tout en même temps quoi Le puits Déjà le puits Un puits asséché un courant d'air émène de ses profondeurs Le topographe a dû passer par là Il y a un fragment de note près du puits voilà, on n'aura pas tout perdu avec, euh, avec euh, ça. Qu'est-ce que tu m'as... Est-ce pays d'Europe Mais tu ne sais plus écrire, euh, Nick C'est ça, elle est née sur un sol autre que francs Et ma curiosité veut... veut... Et ma curiosité veut faire le jeu de la devinette. C'est sûr que c'est Nick Taras, là, qui est derrière l'écran ce soir. Hein on commence à avoir de sérieux, doutes. Est-ce un pays d'Europe Quoi donc Salut Léa, ah voilà, enfin, merci, merci Léa d'arriver parce que la Nictaras ce soir elle est en roue libre Big up, Silenzo, joue avec nous Salut Silenso J'ai même pas vu, j'ai même pas fait attention, salut Silenso Le chien vous a, a, a dit, bonjour, bonsoir à dit bonsoir à personne, t'as dit bonsoir à quelqu'un Bon, merci On va lire ce rapport du village ou quoi, où on parle des pays et, hein, bon alors Rapport village 2 on dirait la suite des notes du topographe que vous avez trouvé tout à l'heure. J'ai regardé dans le vieux puits, mais il y fait très sombre mais je n'ai rien distingué. Si vous tendez l'oreille, vous entendez le vent souffler, le puits semble assécher. Je ne sais pas qui de la maison ou du puits est le plus ancien. Cela fait longtemps qu'ils ne servent plus ni l'un ni l'autre. Selon les archives, cette maison appartenait à la très puissante famille Tsushihara. Dans ce village, les familles Osaka, Kiryu et Chip Tashibana était également très influente, chaque maison avait ses propres armoiries et détenait une partie du pouvoir. En tant que groupe, elles étaient également chargées d'un rituel. Ah voilà, on en apprend un peu plus. Chaque, chaque famille était une branche de la famille Kurosawa qui organisait la cérémonie, chacune déléguait des prêtres. Si le nom de Kurosawa est souvent évoqué dans les textes, il n'existe pas d'informations concrètes, mais je suis certain que les Kurosawa détenaient le pouvoir absolu. Mais que sont devenus les villageois Et comment sortons du village C'est la maison Kurosawa qui détient les réponses Je ne saurais expliquer pourquoi mais J'en suis sûr On est bien là Ah, je voulais deviner le pays d'origine de madame Bosseron Même si personne ne veut jouer Allez tous vous faire mettre Mais on vient de te le dire hein. La Perse Tu sais pas ce que c'est la Perse Ah bah ouais bravo, Alors, bah, bravo. La Perse hein, c'est un pays hein ah mon dieu, mon dieu, je suis pas aidé, je suis pas aidé, je suis pas aidé. On est pas aidé, personne n'est aidé là. Qu'est-ce qu'il y a Pourquoi je peux pas la prendre en photo Je l'ai déjà prise en photo. Elle clignotait encore en bleu, c'est curieux cette histoire. Allez, on va aller voir ce qu'elle a laissé par terre. Elle nous a chié un petit truc brillant. Encore un truc à lire. J'aime pas trop le jeu. Qu'est-ce que ça veut dire ça, Silencio Tu viens à peine d'arriver, tu n'aimes pas, la... pas tu n'aimes pas, tu n'aimes pas mon contenu J'aime pas trop Je jeu, j'aime pas trop Je tu connais pas Reste encore... Reste une heure ou quatre heures, tu vas voir, tu vas commencer à apprécier. Oui voilà, qu'est-ce qu que tu aimes comme jeu, Silenso Ça nous intéresse, tiens. Il y a un vieux journal intime et un cristal par terre. Alors ça, si vous vous rappelez, le journal papillon, c'est le journal questions-réponses que s'envoient Yae et Sae. Euh, c'est leur petit journal intime. Hein. Yae, pourquoi m'as-tu laissé Ce qui est arrivé à Itsuki de notre faute tu m'avais promis que nous resterions toujours ensemble. Signé ça et. À la fille, hein. On a une fluorine. On va pouvoir l'écouter à la radio. Mais moi, j'ai bien envie de rentrer d'abord. La porte semble verrouillée. Ça ne nous arrange pas. On écoute la fluorine. Et puis en plus, on a encore un message de Mayu. On écoute la fluorine. personne ne sera ghosté ici hein. personne bon on écoute aussi le Il y en a... on a un nouveau message de maillot Mayu... euh, de maillot vous... vous me prévenez pas vous dites rien on va pas y arriver on va pas y arriver aurait pu être différent mais non, c'est comme ça c'est comme ça, ça prend, ça prend nous à laisser hein. bon on a quatre endroits à faire, moi, moi il me semble qu'on a déjà eu celui du puits là enfin celui de l'entrepôt bon après ça parlait euh, d'un truc tout en haut des escaliers on va on va, on va passer par là hein. moi je me souviens des escaliers 4, 1, 2, 3 ça parlait des escaliers sans fin et Katam Gumview, c'est une that place. Oui, c'est pour la petite blague au niveau des, des fantômes. J'ai fait semblant de... Ah, Itsuki nous parle. Moi, j'ai fait semblant de ne pas l'avoir lu, hein, la petite blague de Nick Terras. Il y en a plein comme ça. Regardez, il y a un petit papillon. Bon, il nous demande de lui causer, on veut lui causer. Hein. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux Ma mère m'a interdit de parler aux étrangers. Ah oh merde c'est pas une cinématique. La clé de la cellule je crois qu'il la conserve à la maison Osaka. Casse le seau du soleil pour accéder à la cave de la maison. Repère l'hôtel familial. Il est doté d'un mécanisme. Oui. Fais en sorte que les quatre sections du soleil soient dans le de, de la même couleur. Cela ouvrira la porte de la cave. Ok bon ça c'est le, le truc qu'on aura à faire euh, là où hier on a bouiné et qu'on a, on a pas réussi. Ok, mais bon, pour l'instant, on continue. On va suivre le petit papillon. Qu'est-ce qu'il y a sur la stèle Il n'y a rien du tout, hein, j'imagine. Je, je lui vois saloperie. Elle n'a pas beaucoup de peau, Mayou. Elle n'a ai d'ailleurs jamais fini. Ah, tu... Ah, tu... ah j'aime ce jeu. Je me suis trompé. Ce jeu m'a aussi traumatisé. Je reviens un peu dans le chat. Bon, bah, c'est parfait, ça. C'est parfait. Tu l'as jamais fini et eh bah ben, c'est l'occasion. Est-ce que tu avais fait le 1 d'ailleurs As-tu fait le projet 01? C'est moi qui suis complètement con ou. J'étais persuadé qu'on pouvait faire. Euh... Non c'est pas par ici qu'on peut accéder au. à l'hôtel. Euh... Au portique. Je veux aller à un portique et tout en haut de grands escaliers. Est-ce que t'avais fini le premier projet zéro, hein, silenzo Silenzo jamais, Je ne saurais jamais dire ton nom. Faut pas m'en vouloir. On va faire tout le tour comme ça. Il y en a un aussi par là, de toute façon. me souviens. Oh, ok, tu as fait que le 2, d'accord. Je recommande vivement le... Bah si tu l'as pas terminé en même temps t'as peut-être pas envie de faire le 3 Mais alors le 3 est très très bon hein. Non celui que tu fais fera-t-elle quelque chose ma de bien On ne sait pas Elle est toujours enfermée on est toujours obligé de la sauver C'est vrai que bon hein. Mais bon c'est ma soeur hein. On choisit pas sa famille On choisit pas ses parents Nan nanana, le soleil de money Bon hé, hey, il y avait bien quelque chose là, ils nous ont dit Je suis pas fou Ah voilà, voilà, ah non c'est des ennemis Bon tu m'attaques C'est toujours pareil, hein. Je, je fais la photo Ça leur fait très peu de dégâts évidemment Ce qui me fait peur c'est que normalement ils sont trois. Et là que deux, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est dans qui est dans mon. Qui est derrière moi quoi. Pourquoi c'est jamais rouge Allez je fais une double, un double shot. Ouais, ça enlève pas beaucoup de vie ça. Hein. Là on a alun, aligné les. C'est vrai que alors dans ce jeu je me suis regardé la VOD là hier Je n'arrive pas à comprendre pourquoi des fois ça ne fait pas de dégâts Tiens là c'est beau là Alors pourquoi je ne sais pas Je ne sais pas pourquoi il y a des moments où on fait beaucoup de dégâts Je sais qu'il faut être prêt Là je suis bien mais euh, le mec il est plein, plein cadre Et des fois ça fait pas de dégâts ou très peu Des fois beaucoup je préférais le système du, du 3 euh, et le, Qui est le même que le système du premier Le fait de, de, de, bah de, de, de maximiser euh, De rester longtemps sur l'ennemi Lui fait un maximum de dégâts Voilà. Là c'est un espèce de mix Entre le fait de faire une bonne photo Et puis que ce soit le bon moment Je enfin, comprends pas bien Je comprends pas bien ils sont là à danser devant l'objectif comme des perdrix domestiqués, lâcher le premier jour de chasse c'est ça, c'est ça. Les ennemis sont des poseurs, Lydie et Léa, et je suis assez d'accord. C'est vrai, là. pourtant je joue en normal, hein. J'avais quand même souvenir, moi, que qu'ils nous attaquaient, quoi. Vraiment, hein. Alors qu'est-ce qui se passe Je saurais pas dire. Vous savez quoi Moi j'ai envie de relire la note, hein. Bon On va pas la relire tout de suite, sinon on va encore perdre mille ans. On va aller. Euh... Est-ce qu'on a besoin d'aller au cimetière En tout cas, ça, ça pose l'ambiance là. Hein Moi, j'aime bien. Hein Il y a quatre photos à prendre. Il y en avait une près du puits, mais ça nous a fait ramasser qu'un qu'un journal. Il nous parle d'un portique. Portique joie au lait. Je reviens vite fait ici, juste pour euh, m'assurer. Non, on n'a pas du tout besoin de revenir là. Hein. Ah si, là, il y a quelque chose. Fille est absente. J'ai bien envie de relire la note hein, quand même. Hein, parce qu'on est en train de. On, on, euh, et leurs épées trouvées chez Jouer Club. Le... Bah, ben, on est en forme, Léa. Hein. <rire> et leurs épées trouvées chez Jouer Club. Des couteaux à beurre. Eh ben, bravo. Hein, tu tu leur tu as fait, fait un costard pour l'hiver, là. Du coup, pas fait. Eh ben, oui, tu l'as pas fait, du coup. Des couteaux à beurre. Bon, regardez bien. On va faire ça. On va aller dans fichier. Hein. Euh... C'est ça. C'est lequel de le dernier truc qu'on a eu. C'est pas le rapport du village. Hein. J'ai regardé dans le vieux puits, mais il, y a, il fait très sombre. Je n'ai rien pu distinguer. C'est dans Dollaré. Non, c'est pas ça. Ça c'est ce qu'on vient de lire. Comment il s'appelait le truc d'hier, bordel de merde Même que je me suis amusé à dire qu'il écrivait beaucoup. Bon, on va, on va trouver par nous-mêmes, hein. vous m'aidez pas. Le, le, le journal d'hier, c'était la note du village Tu, tu sais, j'ai même dit, oh là là, c'est un écrivain en herbe. Ça nous disait les quatre lieux à visiter. Je me souviens plus. En tout cas, c'est pas là. Il y avait quatre pages sur ce qui s'est passé sur le village. Mais moi, de mémoire, je m'en souviens. Il parlait de, de, de tout en haut d'un escalier. Il parlait du, du puits. Mais j'étais sûr qu'il y avait quelque chose ici. Plus, je sais plus par quel énoncé. Regardez ça. C'est joli. hein. C'est le beau mais c'est loin. Alors peut-être la stèle là. Non, non, non, non il n'y a rien. C'est moi qui me plante. On est venu pour rien là. On a déjà perdu une heure pour rien. Je oh, suis désolé Et moi comme un con j'ai cru qu'on pouvait passer par la souche du, du, de l'arbre C'est à dire faire le tour et on peut pas Donc on est venu pour rien Non mais c'est ça qui est énervant c'est qu'il y a tellement de, de, de fichiers euh... Je sais plus laquelle c'est quoi c'est pas ça. C'est pas ça. Juste le ju, moi ce que je cherche c'est juste le, le dernier truc d'hier. Le journal papillon, c'est pas ça. Oh. Rapport de village carte. Note perdue du topographe au sujet du portique. C'est ça hein. Je me suis rendu sur, sur ce mont observé Un portail que j'avais aperçu aux abords du village Et je l'ai trouvé et Bah oui mais aux abords du village Voilà c'est ça c'est les rapports du village T'avais raison J'ai trouvé un petit tombeau en haut d'escalier interminable Ok ça c'est bon je vois où c'est J'ai regardé dans le vieux puits Alors on vient de le faire là le vieux puits et là, pour une raison inconnue, une statue représente des jumeaux. Par ailleurs, j'ai trouvé la description d'une statue de dévité jumelle dans des écrits trouvés aux abords de la maison. Ah, oh, ça ne nous aide pas. Mais là, aux abords du village, on est d'accord que c'est ici. Bon, on va, on va déjà en faire un où on est sûr. Tout en haut. Tout en haut des escaliers, ça je sais où c'est. Et puis après, par élimination, bon, on verra bien... Comme d'habitude, on va, on, on va être paumé, voilà. De toute façon, Nictaras toujours, bien sûr, tu as toujours le lien que je t'ai donné hein, sur la soluce du jeu. De toute façon, c'est pas très grave. On, on, moi, j'ai déjà terminé le jeu, donc il euh, n'y aura pas de, de, de faux plaisir. Ça spoil rien. Attendez, attendez. Là, je fais une grave, grave ici, erreur. C'est pas du tout à droite, c'est tout droit. Attendez. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà. Ça ressemble à, tout à, à de l'autre côté avec euh, Itsuki, mais ce n'est pas la même chose. Voilà. Et là, on va pour tourner à gauche. Ah, il y a quelque chose ici. Qu'est-ce que c'est Juste un fantôme L'obscur. Oui c'était sur jeuxvideo.com, je t'ai donné le lien. Je sais que tu l'as sauvegardé parce que tu penses à tout. Et que je peux compter sur toi. La statue des divinités protectrices représente des jumeaux. On l'a déjà lu ça mille fois. On, dira, on dirait qu'il y, qu y a pas mal de statues comme celle-ci dans le village. Tu nous l'as déjà dit. Non c'était juste un fantôme là. Hein. Rien à voir avec ce qu'on cherche. J'essaye de vous lire en même temps. Hein. Voilà, là des escaliers sans fin, on est bien d'accord, c'est ici. Il va falloir qu'on aille se friter, hein, je vous le dis. Je, je, je vous le dis hein. Ça va se terminer encore en violence cette histoire. On va être obligé de photographier du fantôme là. Hein. Je, je sens le combat là venir. On était déjà venu ici, vous vous souvenez C'était relativement bien passé parce que c'était pas encore un lieu interdit. Sur la porte, d'une sorte de tombeau, on observe un grand dessin de papillon. Le topographe a dû passer par là, il y a un fragment de notes dans l'escalier en face de l'entrée. Oui, donc en fait, on, on trouve des, des rapports du village. C'est ça, donc il nous en manquera plus que deux là après. On dirait la suite des notes du topographe que vous avez trouvé tout à l'heure. J'ai trouvé un petit tombeau en haut d'escalier interminable perdu dans la brume, Voilà. Il a l'air très ancien, mais de bonne facture, il est en bon état. À l'entrée, trône un emblème représentant un grand papillon comme celui du bâtiment situé en face du grand pont. À l'entrée, trône un, un, un emblème représentant un grand papillon comme celui du bâtiment situé en face du grand pont. Oui, je vois. On dirait que les papillons ont une signification particulière, comme les jumeaux. Ils sont souvent mentionnés dans les textes sur les rituels. De plus... Le papillon semble signifier autre chose encore pour les villageois. J'ai remarqué que ce mot apparaissait dans les textes qui concernent le rituel. Même si je ne comprends pas la signification intrinsèque du papillon, sa présence sur un tombeau témoigne de sa particularité. Je vais me renseigner davantage. Bon d'accord. Le coude, coude la sauce mayu géri je constate que ce n'est pas une communauté portée sur la Godreal encore moins sur le verbe. Mais évidemment que si. Évidemment que si. Ah oui mais euh, vous m'écrivez trop là. J'arrive pas à suivre. En tout cas, je suis bien malheureux que mes précédents jeux verbiaux sur maillot sont complètement passés à l'as. Ah bah oui, mais bah, moi je peux pas lire et jouer en même temps aussi. Oula, quoi de qui Vous avez vu là Alors peut-être que tout à l'heure, quand j'étais au puits, j'ai pas fait la photo. Parce que là, j'ai du petit bleu. Je vous le redis une dernière fois, je, je ne me souviens plus de ma première run. Bah hein. oh, Ça se trouve, ça a disparu. Vous avez vu Il y a eu juste un tout petit peu de bleu. J'aurais pu faire une photo d'un fantôme, et disparu. Moi, j'ai pas vu hein, ta, ta blague. Hein. Je suis désolé, mais. Tu, devrais... tu sais, quand tu écris un message, tu devrais en écrire un gros, mais pas euh, 10 000. Parce que là, moi, je regarde. Si je vous montre mon chat, j'ai 1000 messages de Nectaras, mais alors du coup, je sais pas lequel lire. Quand j'essaie de relire vite fait. Je sais plus qui a parlé. Et hop, il est tous. <rire> eh bien, c'est bien ce que je, bien ce que je me disais. C'est bien ce que je me disais que tu pensais. Ça me fait toute une colonne et fou, je... alors si y en avait un, un, un, un, seul, un petit paquet là, bien condensé, vous savez, un petit, un petit message bien condensé, bien propre, hein, avec des petits bords bien arrondis. J'arriverais à le lire. Mais là, j'ai quoi J'ai des couteaux à beurre. Putain, cette vanne. De quel truc tu parles La note du village C'est vraiment notre village. Rapport, voilà, j'ai bien lu ton. Oh, on n'y arrive pas. On peut pas y arriver. On peut pas y arriver parce que je sais même plus ce que je t'ai dit. Je sais plus. Il faudrait que tu arrives à condenser tout avec une espèce de clairvoyance pour euh, au moment où je le lise. Et puis que tu tournes ça d'une façon poétique. La prochaine fois je ferai un bon sac de nœuds Bien dense avec toute ma collection de mes vannes de la soirée Voilà En fait tu dis rien pendant tout le chat Et à la fin là, tu balances tout là, pour, pour nous étonner Bon On a trouvé celui du puits On a trouvé euh, On a trouvé le, Celui en haut des escaliers sans fin Maintenant Je suis bien obligé de retourner dans mes fichiers hein, Je sais ça, ça vous emmerde je m'en est bien obligé. C'est pas ça. C'est pas le journal papillon. Voilà, ça, on l'a pas fait celui-là. J'ai trouvé un petit tombeau en haut d'escalier terminal perdu dans la brume. Il a l'air très ancien, mais de bonne facture. Il est en bon état. À l'entrée trône un emblème représentant un grand papillon comme celui du bâtiment situé en face du grand pont. Il aurait fallu que je rentre. Oh putain, mais ça, ça me gonfle un petit peu. Hein. Qu'on soit toujours paumé. Mais là, on est paumé parce que je prends pas le temps de tout lire. Mais parce que tout lire en chat, en, en jeu, mais c'est pas simple. Ce que je fais, c'est que je regarde vite fait la solution. J'ai pas envie de tout me retaper, vous comprenez Là, je suis en train d'ouvrir ma, ma petite fenêtre. Évidemment, d'habitude, elle s'ouvre en deux secondes. Là, elle met pour ans pour bien me m'm faire chier parce qu'elle sait que je suis en live. Bon, on est au chapitre quoi le, On est au chapitre 6 Hein, c'est ça le sacrifice Tiens vous savez ce que je vais faire Je vais donner du travail à Nictaras. Voilà on va sur le chat On est chapitre euh, Oui ça, le sacrifice Voilà je te donne le lien Moi pendant ce temps là je fais semblant de Je fais semblant d'avoir compris non, Pour en avoir le cœur net, j'ai envie de retourner au puits pour savoir s'il y a une photo à faire ou juste ramasser euh, le dossier. Mais je trouve ça curieux qu'il n'y ait que le dossier à ramasser. Ça me paraît euh, idiot. Pourquoi on arriverait à faire jouer le mécanisme uniquement parce qu'on trouve un dossier Il devrait nous donner quelque chose. Curieux ici, hein qu'est-ce que c'est Les portes sont tombées. Le lieu est la proie des intempéries. On dirait qu'il n'y a rien de très utile ici. Je partage, je partage ton avis, euh, Mio. Attendez, il y a bien une photo à prendre. m'a l'air à la con, cette Solus. Y es-tu allé dans l'entrepôt Maintenant, c'est fermé. Euh, c'est fermé à clé. Bon, là, c'est pareil. Il me dit qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de photo à faire. En fait, je ne vois pas le lien en fait entre le fait de ramasser des... Je vais lui reparler un instant à ce coquin. L'entrepôt il est fermé, la porte est verrouillée. Et lui il me dit que la clé se trouve... Et euh... eh ben, une fois qu'on retourne dans la maison Osaka, celle d'hier, il me dit que la clé se trouve là et qu'il faut qu'on actionne le mécanisme. Mais pour actionner le mécanisme, il... On va lui reparler, il va me, il va me redire ce qu'il faut que je fasse. La clé de la cellule. Je pense qu'elle est dans la maison Osaka. Bon, d'accord, ça on a compris. Brise le seau du soleil pour accéder au souterrain de la maison, d'accord Cherche l'hôtel familial. L'hôtel familial, c'est celui qu'on a cliqué 50 fois dessus hier et puis se passait rien, évidemment. Il possède une sorte de mécanisme. Les quatre segments du soleil doivent tous être de la même couleur. Ceci ouvrira la porte du souterrain. Désolé pour le, le son qui saute. Hein. Ça c'est le fait de, de l'émulateur. Hein. Là pareil, regardez, j'ai des, des petits papillons. Mais bon quoi. Je peux rien faire. Hein On est d'accord. Qu'est-ce que vous avez marqué comme ça le prix euh, Faudrait aller à l'entrée du village pour copier. Faudrait aller à l'entrée du village pour copier des papillons rouges et photographer l'allié d'entrepôt. Ah là là là là là là Faudrait aller à l'entrée du village pour co Copier, copier, coller J'ai pas compris copier Pour co copier des papillons rouges Et photographier l'allié D'entrepôt Comprends pas Comprends pas, comprends pas Comprends pas le entre guillemets L'allié d'entrepôt, je sais pas ce que c'est Une liée d'entrepôt je vais dire que je suis chiant, mais je t'assure que c'est pas simple quand on lit. Hein. Ah, c'est un simple copier-coller, d'accord. Okay. Bah, J'ai fait la photo. J'ai fait la photo. Moi, ce que je pense, c'est qu'on va retourner dans la maison Saka. On va voir si l'hôtel, maintenant, il veut bien euh, qu'on fasse l'énigme. Ça se trouve, c'est tout con. Hein. Regarde, c'est là. De toute façon, a... qu'est-ce qu'on a à perdre ah, on n'a rien à perdre. C'est juste ici. Non, si tu me fais des simples copier-coller, je comprends alors qu'on comprend bien rien. Hein. Excusez-moi pour le bruit de la cigarette. Hein. Je n'ai plus le bouton pour couper le micro vu que je l'ai remplacé par un autre. <rire> Allez. Mais c'est pas du tout ici. C'est au bout du couloir. Je commence à bien connaître la maison maintenant, même si je me trompe. Je me tire dans une demi-heure, moi. Profite donc de ma présence. Bon, bravo. Alors, hier, monsieur disait que c'était trop de cours. Et puis ce soir, il reste une demi-heure. Ça a brillé, là, non Non. Et par contre, c'est ici. C'est pas grave, on jouera sans toi. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'on avançait be grandement beaucoup plus vite quand t'étais pas là. On se, on se perd pas avec les copies collées. Oh là là. Alors, est-ce qu'on peut le faire maintenant Eh ben voilà, maintenant on peut le faire. Alors là, là, là Hein Vous trouvez pas ça un peu Franchement, entre nous. Hein, de vous à moi, euh, Léa, Niktaras et. Euh, et. Euh, comment, je remonte le chat. Comment tu t'appelles Ah, euh, hein, Silenzo. Ah, de vous, à... vous trouvez pas ça que c'est un petit peu tordu là quand même? On a cliqué 50 000 fois hier, et là maintenant, ça y est, on peut voir ce qu'il faut faire. Pareil que Nicknat, demain, debout 6h, ça pique. Ah bah bravo, ah bah bravo, voilà, allez. Et après, ça dit que ça travaille. Quelle idée de se lever à 6h. À 6h, faut dormir. Hein. Il fait pff. Moi, je sais pas comment vous faites. Il y a un espèce de je m'en foutisme là, de se lever à 6 heures. je, je comprends pas. Alors, il y a cinq tablettes de pierre-soleil derrière l'hôtel familial. Un mécanisme d'ouverture Alors moi, la première fois, j'ai compris tout de suite, et je vais vous dire comment. Sachant qu'on a quatre tours, vous allez comprendre ma logique implacable. Vous vous doutez bien que quoi qu'on fasse, les quatre tours vont nous donner la solution. De ce qu'il faut faire, en fait, vous voyez le rond central, il faut qu'à la fin, chaque couleur coïncide avec un des quatre autour. Mais celui du milieu, en fait, regardez, je, je, je vais utiliser que, que, que, que. Je vais en faire tourner qu'un seul. 1, 2, 3, 4. Évidemment, c'est raté. Mais, c'est raté, mais on a la solution. Vu qu'à la fin, il faut qu'il y ait du vert à gauche, du rouge à droite, et du orange en haut à droite, et du bleu en haut à gauche. Donc, c'est vert, rouge, orange, bleu. Allez, on recommence. Je vais réussir du premier coup. Alors, on se souvient. Hein vert... Bah, faut, faut qu en fait, il a tourné quatre fois sur lui-même, il est revenu à sa position, position initiale. Alors, il faut que là, forcément, ça soit du vert. Vert... Rouge. Orange. Ouais, je l'ai fait, fait que trois fois. Ah, j'ai déjà fait 4 fois Ah, pardon. Autant pour moi, autant pour moi. C'est une erreur. Moi, ce genre d'énigme, j'en suis grave, je dois être à 2 en logique. Non, non, mais celui-là, il est simple. Euh, on recommence. 1, 2, 3. Voilà, est, on est bien d'accord. À la fin, de toute façon, il sera vert en bas à gauche, rouge en bas à droite, orange en haut à droite, et bleu. Voilà, donc il faut en fait juste les tourner pour que ça fasse ça, ok Allez, faut bien. en fait, moi, mon, mon, mon souci, c'est que je me souvienne de, des couleurs. Alors, c'est vert, rouge, orange, bleu. Vert, rouge, orange, bleu. Ah, putain. Romain, t'es... Hein Allez, c'est parti. Alors, vert. Euh, ici, il faut que ça reste sur rouge, donc on pourrait le tourner deux fois. Et ben, voilà. Vert. Rouge. Vert. Puis là c'est bon. Et ben voilà, quelque chose s'est déverrouillé dans le mur à côté de l'hôtel familial. Allez, c'est bon. Ça vous plaît oh. Non merci pas. Qui fait. Normalement on va pouvoir ouvrir la porte coulissante. Mec, déjà je me différencie pas le vert du rouge. Je... Oh non, Pff. si tu le fais exprès en plus, que... même les enfants font la différence. On dirait que c'est déverrouillé. Maintenant on peut faire coulisser le pan du mur. Cinématique Non, toujours pas. Bon, et là, du coup, il nous a prévenu. Hein. On va rentrer dans le fin fond du gouffre de la maison. Je l'ai eu. Le spélologue. Alors là on n'a pas de bol parce que j'ai lancé l'émulateur mais alors toutes les voix off merdouillent un peu hein. Mais qu qu'est-ce où on se trouve là en dessous de la maison Osaka Moi je n'ai jamais cru à cette histoire de couleurs C'est comme l'opathie ou le parti socialiste <rire> Ah ah hein Vous avez vu, Vous avez vu Son coup de plat est tombé hein. Quelque chose brille dans l'ombre de la poupée On a encore un truc à écouter pour se mettre dans l'ambiance, moi je propose qu'on écoute tout de suite. curieux ici, hein, les tableaux, hein. Il y a une poupée dans une boîte en verre. Hein Il y a une poupée dans une boîte en verre Il n'y a pas du tout de poupée dans une... Ah si Mais il y a deux poupées et des masques. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Bon, là, il y, a un petit... il y a une petite chose à ramasser, hein. On va la ramasser tout de suite. On a encore une pierre miroir. Mais on, on ne peut pas la porter. Ah oui, ce sont des pierres qui nous redonnent toute notre vie. Ça veut dire que... Alors ça... Pierre-Miroir, juste là, à ce moment-là, euh... pardon, je vous le donne en mille, je me suis trompé de bouton, euh, c'est combat, hein. il va y avoir un combat de boss, alors avant de dormir, vous allez frissonner une dernière fois, vous êtes gâté. il va y avoir un combat, hein. il y a quelque chose par terre, une bobine, vous vous souvenez où on, a... où on pouvait faire tourner les films Je ne me souviens plus dans quelle maison, un projecteur devrait permettre de voir de quoi il s'agit ah oh mon Dieu. Un combat de boss avec les petits gants. quel conne Allez, c'est pas grave. Mais mais quoi quoi le, le personnage est bloqué. On va lui faire un, un truc là, vous allez voir. Mais ah oui, vous allez voir. Attends qu'on meure pas là, hein. ça serait quand même couillon. Putain, j'ai ma manette qui vibre à fond, la à fond la à fond la caisse. On se remet juste un tout petit peu de vie. Euh herbe médicinale. Je suis désolé pour ma prestation J'ai bien conscience que là ça, ça, ça s'est mal passé Mais je voulais faire mon pouvoir spécial Mais mais non mais Vous allez dire que je me plains pour rien mais c'est la manette Le personnage avance tout seul J'ai un problème de bluetooth Putain ouais non non, non Là ça va pas J'ai <rire> bon, Ah j'ai pas le pot Alors évidemment ça lui fait aucun dégât Non non vraiment j'ai un problème de bluetooth Je sais pas d'où ça vient ça se déconnecte Putain mais on va mourir J'adore les rubans sur les yeux type Lady Justice ou Cenobite. Oui bah ça me fait penser à un Cenobite aussi Est-ce qu'on aurait pas un autre film à mettre un peu plus puissant Allez on va mettre celui-là hein. Ça fait chier de l'utiliser là mais bon Là... Allez là est... elle est belle celle là bon, On lui fait le tour Ah oh, c'était beau mais je l'ai loupé je crois On lui a quand même fait quelques dégâts Ah mais j'ai loupé encore C'est pas sérieux C'est bon c'est bon on l'a eu Bon ce qui est intéressant c'est qu'il nous a lâché une clé hein vous l'avez vu, hein. il a une clé par terre T'as pas le pot Mayo. On a la clé rouillée, une grande clé rouillée Elle ouvre peut-être cette porte Mais oui on va pouvoir aller libérer euh... notre, notre, notre ami Il fait aussi penser aux torture de sol. Voilà c'est ça plutôt Oui oui je l'ai d'ailleurs, je l'ai la figurine C'était ça que ça me faisait penser, merci Nictoras. C'est ça, c'est ça, c'est ça Tu vois de temps en temps je suis méchant Puis après je suis gentil ah, Cinématique Pas du tout le jeu nous vend du rêve et puis il nous retire tout la dernière seconde. J'étais persuadé qu'il y aurait une petite cinématique. Bon on va aller libérer notre, notre ami, on va peut-être en savoir un peu plus là. Euh, moi je me suis planté, c'est ici. Oula oula oula il y a encore un ennemi. Alors je change de film. Je remets les, les films type 14. Ouais, J'ai ma manette qui qui merdouille un petit peu. Alors c'est pile le jeu il faut pas, hein. parce que déjà que le contrôle est pas simple. Allez là, allez là, allez là, allez là. N'ayez pas peur hein. Allez là. Allez on lui fait pouvoir spécial Pff, Ça lui retire que dalle hein. bon, eh, Avec tous les, les fantômes qu'on s'est fait là depuis le départ On pourrait peut-être s'upgrader un peu hein. Je suis en train de me dire Parce que je, je trouve qu'on leur fait aucun dégât là. Elle est belle la photo là Elle est belle mais elle fait pas, elle fait, elle, elle fait pas beaucoup de points hein. C'est la femme du topographe encore hein. Allez pouvoir spécial alors, ça c'était déjà plus joli. Ça l'aveugle, ça la fige un petit peu. Et derrière moi, là, je l'ai entendu dans mon casque. Là maintenant elle est sur la droite. Ouh, joli. Je me rattrape du combat d'avant, là. La manette a l'air de bien vouloir re refonctionner un petit peu. Non, ça c'est pas terrible Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu mon dieu. Elle est là Oh c'est bon Ah oh, c'est du bien joué C'est du bien joué Ça c'est du bien joué Vous êtes, vous êtes, vous êtes gâté là Pour la peine euh... bah, Pour la peine, je sais pas Qu'est-ce que t'en penses toi Ringu 3, oui elle a complètement le le faciès. Enfin, yes. Bon l'idée maintenant, ah, on a la petite clé, on va vite, on va vite aller euh, sauver notre ami, d'accord Je crois que c'est dans un troisième film qu'il y a ce genre de scène, c'est exactement la même coupe de cheveux et la même mimique. J'aimerais bien les revoir, mais j'aimerais bien revoir même les... Euh... On en avait discuté ensemble... Euh... À tous ces films-là, merde. Euh, même le, le remake américain qui était pas si mal d'ailleurs. Euh... Évidemment, c'est parce que je stream, ça me revient pas. Pas le remake de Ring, euh, l'autre. Comment ça, The Grudge Voilà, merci. Allez, hop, on, on libère notre ami. Bah, la porte est verrouillée, oui, d'accord, mais. Euh... Quoi, il faut que j'utilise maintenant euh, Depuis le début du jeu on n'a pas besoin d'utiliser les objets Maintenant il faut qu'on utilise. Non Alors vieille clé rouillée sert à ouvrir la cellule de Mayu Ah Mayu Ah d'accord Pas euh... Bon bah à la limite moi je suis content c'est ma soeur Je préfère sauver ma soeur Cinéma, illustration Ok J'ai pas le temps d'aller voir tout de suite là hein. Je clique vite fait pendant que je suis en train de me diriger avec ma, avec Mayu Mais c'est pas, pas raisonnable Ah bah exactement oui Bravo Bravo Nictaras, C'est exactement ça J'invite les gens à cliquer sur le lien C'est impossible pour eux parce que ça va être une VOD Mais euh, c'est exactement ça Qu'est-ce que je fais là Je suis en train de repartir c'est pas du tout ça hein. euh, Non c'est à gauche Faut pas qu'on perde le Nord. Et ça, c'est dans Ring 2. C'est pas terrible, hein, Ring 2. Moi, j'ai le coffret. Hein. J'ai Ring 0. C'est en... en DVD. C'est-à-dire que le coffret ressemble à une cassette VHS. C'est pas mal fait d'ailleurs. J'aime beaucoup. Mais le 2. Je me souviens qu'il était pas bien. Faudra peut-être que je le revoie beaucoup aimé le premier le zéro euh... m'en souviens plus ah d'accord attendez c'est bien là où il faut qu'on aille oui oui il faut qu'on retraverse le pont faut qu'on retourne dans la maison Kurosawa. on est d'accord Allez on libère. on, on, on finit la VOD, en libère ma sœur. Hein. Je crois que cette trilogie est un peu chiante, on alterne les scènes de flip et de longues scènes d'enquête. D'accord. Je vous montrerai le coffret. Il est juste là. Bon je suis content de le posséder. Hein. Mais il euh, n'y a que Ring euh, qui, vaut là, qui vaut le coup. Euh, le 2, j'ai pas vraiment aimé, puis le 0.. Euh... Il semble maintenant fermé par une force puissante. Ah, c'est fermé. Alors, faut que je repasse. Je crois qu'on peut... on est... on était ressorti par la petite porte sur la droite. Hein. Heureusement que je m'en souviens. Je l'avais ce coffret. Je crois que je l'ai encore d'ailleurs. D'accord, donc tu vois de quoi je parle. Oula, là, cinématique Non. La lampe de poche s'est éteinte. Ah bah oui, on a l'habitude maintenant. On dirait que la lampe de poche s'éteint quand vous entrez dans la maison. Ah, ils n'ont pas besoin de me le redire à chaque fois. Hein. Ça, c'est les jeux PS2, hein. Pas de pour des cons. Bon, je fais une petite save. Et on, on libère ma, ma frangine. On est d'accord, hein. Hein Pas de faux plan, là, les enfants, hein. Je fais la petite sauvegarde, là. Puis après, vous aurez le droit d'aller vous coucher. Je vous dirai quand vous aurez le droit d'aller vous coucher. Je suis même pas sûr d'avoir fait, fait la sauvegarde. <rire> Tiens, je pense aussi avoir le coffret de John, j'y pense. J'aurais devoir... voir. Ben c'est ça dont je te parle. Johan, on est bien d'accord que c'est Ring ils sont deux là. Hein. Tu vas nous border, nous raconter... Oui, bien sûr. Mais je suis quelque part, je suis déjà en train de vous raconter une histoire là. Double tir d'accord Ah j'ai loupé Ah putain On va on, on, on... Allez allez n'aie pas peur Petite fille Petite fille aux cheveux noirs Alors pourquoi des fois c'est rouge Et des fois ça ne met pas alors là ne me demandez pas. Hein. Johan, c'est The Gruge en version US. Oh. Non, c'est l'inverse, c'est The Gruge qui est Johan en version US. Eh oh. merde. Je suis en train de réfléchir à ce que tu me dis. Ringo c'est The Ring, ok. Bon et je me reprends un truc à bouffer. Oh je joue mal ce soir, hein. vous voyez. Il euh, y a des jours avec, puis il y a des jours. Euh, on avait plein de soins et puis là on tout part. On va les mater avec là dans trois semaines. Elle vient passer des vacances à la maison. Ah bah, bah c'est du propre. Eh bah c'est du propre. Pensera à moi. Allez, là c'est bon. Ah, mais je me suis fait encore. Je me suis encore fait avoir. Allez, allez, allez, allez. Te, te, te perds pas le fil, Romain, là. Ils te, il te racontent des conneries. Ils sont en train de t'essayer de te faire. Ils, ils essayent de te faire de la peine en disant qu'ils qu vont passer des bons moments. Te fais pas avoir. Regardez-moi ça, allez hop Et voilà, il y en a un qui est mort là au moins Pas l'autre, mais il y en a un des deux qui est mort Ils ont exactement le même pattern Mais, mais qui est mort alors du coup Faut dire que je les attaque avec euh... Ah si, Et en fait il lui restait très très peu de vie Voilà, là c'est bon ah bah là ça. Triple meurtre Ils étaient trois J'ai rien compris. <rire> On va les. Oui bon bah vous m'avez rien marqué de plus. Ah j'ai une petite. J'ai une petite pierre de globe d'esprit. Ça fait plaisir. Bon, j'arrive, Frangin. Niktaras qui me retarde. Il me raconte que des bêtises sur des films japonais. Asiatique. C'est quelle nationalité C'est japonais euh, ou c'est coréen Non, c'est japonais. Je ne sais plus. J'aurais peur de dire une bêtise. Ringu. Non, c'est japonais. Ouais, ouais. Ringu, c'est japonais. Bah, elle est là, elle est là, elle est là. On n'a pas besoin de chercher longtemps. Je suis là, sorette. Vous ne parvenez pas à voir Mayu par la fenêtre. Elle se trouve peut-être au fond de la cellule. Oui mais ben je veux je veux utiliser la clé S'il vous plaît Ce qui me fait peur c'est que normalement ça l'utilise automatiquement Non utilisable depuis le menu Vieille clé rouillée sert à ouvrir la cellule de maillot. Bah ben, je vois idiot quand même C'est bien là la cellule de maillot. Ah voilà euh, Entre nous j'ai eu un petit peu peur Vous ouvrez la, la serrure avec la clé rouillée oui, je l'ai en Blu-ray. Euh, Last Train to Besan. Je l'ai vu il y, a, il y a un mois et demi. Mais je l'ai vu au cinéma, surtout. Bah, tu m'as fait louper une photo encore. Oh, une invasion zombie. De... mais je sais ce que c'est. Oh là là là là là là. T'attends même pas, t... pas qu'on te dise si on connaît. Tout de suite, tu faut que tu dises, toi, que tu connais mieux que les gens. Non, j'avais été le voir au cinéma, j'avais adoré. Et, euh, et puis bah je l'ai acheté en Blu-ray. Je me le suis le regardé il n'y a pas longtemps. Je voulais le regarder avec ma femme, mais malheureusement, on n'a pas pu. Pour une raison bien simple, c'est que le, bah le film est en japonais. et euh, Non, en cor coréen. Et euh, malheureusement, les sous-titres, ben, soit on les met en français, euh, ou ouais, si on peut les mettre en anglais, oui. Mais bon, du coup, on ne l'a pas regardé. Mais je crois que c'est parce qu'elle est à l'hôpital, hein, pour euh, enfanter. Ah c'est ça, je l'ai regardé, ben regardé juste la semaine où mon fils est né, donc je l'ai vu il y a deux mois. Bon, qu'est-ce que c'est Elle n'est plus là, Mayu Il y a quelque chose écrit. Oui, oui, alors moi je ne sais, sais pas lire le japonais. Hein. Alors, heureusement qu'il y a une note pour nous prévenir. Note de Mayu, il y a des inscriptions japonaises sur le mur, elle signifie « Fuis !» Et « Tu me laisses encore ?» Bah c'est un peu paradoxal. Tu me demandes de fuir et après tu te dis, tiens, euh, tu pars. Au bout de, Un bout de papier traîne sur la table. Quelque chose y est inscrit. Itsuki, je suis désolé. Si tu savais comme je suis désolé. Je suis désolé pour Shitozo aussi. C'est qui Shitozo Garçon blanchi. Il y a une vieille photo sur la, sous la note. On le connaît lui, c'est Itsuki. Vous mettez la photo du garçon aux cheveux blancs dans votre fichier. Cinématique Cinématique Ah non, on incarne à nouveau Mayu. Alors cette fois-ci, où, où elle va aller Elle va suivre encore évidemment le Grimson Butterfly. On passe notre temps à suivre notre soeur en fait. Hein. Vous avez vu dans la cinématique où elle est en train de dire euh, Je sais que ma soeur va venir me chercher. Les cinématiques sont très très réussies. Hein. Vous, vous ne l'écrivez jamais sur le chat, ça m'oblige ça de le dire. Mais les cinématiques sont de très très très bonne facture. Hein. Imaginez que c'est quand même un jeu PS2. Bon, on a compris qu'il fallait... Euh, qu'il fallait y retourner. Il y a plein de statues de Bouddha. Bon. J'arrive jamais à voir la porte. Ah, elle est là. Faut dire que la porte ressemble étrangement... Enfin, exactement la même chose que le mur. Donc... Euh, pas simple. Bon bah on, on repart exactement. On fait le chemin inverse. Hein. On fait le chemin inverse. On se barre par où on est arrivé. Hein. On, on, on, cette fois on se perd pas. Hein. Puis on va se laisser là. On va faire une petite... Euh, petite save et puis au moins ça m'aura appris quelque chose c'est de mieux préparer mon live et de regarder un petit peu ce qui va se passer c'est malheureux mais on est obligé de regarder un petit peu la soluce de temps en temps parce que j'ai pas envie de perdre de temps parce que normalement maintenant premier run j'ai mis, mis des heures et des heures parce que je lis tout bien là on est en live on a pas le temps de regarder tout bien on ferait une soirée entre amis encore je, je dis pas mais je vais mettre la carte Normalement il y a la petite musique Ça va me permettre de parler Et voilà Voilà les enfants C'était la partie euh, 4 De Projet de Zéro Avec un chat impeccable ce soir Merci Nictoras de l'avoir animé Merci Léa d'être passé euh, Merci à notre ami euh, Je ne me souviens jamais du pseudo Silenzo Mais en même temps c'est pas simple Silenzo hein. je... Bon bref donc euh, demain Alors cette fois-ci sans faute 21h30 C'est parce que ce soir j'ai eu un petit imprévu hein, Décidément mais c'est la vie c'est comme ça Maintenant hein, vous avez vu la vie redémarre hein, le, le printemps arrive euh, il se passe plein de choses Alors il y a eu un petit décalage ce soir Mais en général je vous préviens sur Instagram N'hésitez pas à suivre mon Instagram Et euh, bon bah merci d'avoir été là Qu'est-ce que tu m'as écrit comme saloperie La derdder der, der de, der de saloperie De lire de chapitres histoire d'avoir une idée De ce qu'on va faire Oui ça peut être bien. Mais en même temps, ça m'enlève beaucoup de plaisir. C'est-à-dire que j'aime bien trouver par moi-même. Mais bon. De regarder un petit peu le cheminement, pourquoi pas. Oui, c'est vrai. Euh, bah, je vous dis à demain soir. Hein, voilà, je ne vais pas me répéter. Merci, merci d'être passé. N'hésitez pas à aller, euh, vous abonner à ma chaîne YouTube. Je mets toutes les VOD. Et je vous souhaite euh, à tous une belle nuit. Et puis, je vais vous mettre mon excellent générique de fin. Quelques secondes. Donc, euh, profitez-en bien. Allez, à demain. Tchuss